C'est mon saint mon toi, Yeah, Leo. La oh la ah. maloula. Ah. La la malika, Allez, grite à son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 ça la ça Ça Ça Ça Ça Ça Ça c'est la bonne vie, yeah, la c'est la la c'est la la la lobo, la police a soupa, la police la la la la la la la la la est-ce que le ciel est ouvert pour la vie d'une personne ce matin Est-ce que l'eau l'a ézère fond à ma peau qui Est-ce qui l'eau l'a fond à ma nous allons louer, chanter pour Dieu. La Bible dit venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il est bon, ce Dieu. Ah, la Ya venabi belea ma Ya oh Oh Et au t'as beau, et et et et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 Jésus m'a Alléluia ô, nous te remercions, ô Zarizona. Nous sommes le Jésus Hey, tu ne sais pas tu pas I'm Na man <Sanly> of the world, I'm a man <Sanly> of the world, I'm a man of the I'm a man of the world, I'm Je de la loi, pas de la place, pas veux la pas de la place, pas veux la pas de la la la la la la la la il est le il est le même, il est le il est le il le le il le il est il est il est le il est il je Les Les acclamations comme étant dans offrande fonds de ma terre. Je vais je vais une acclamation que cela soit une offrande Que tu es en train de rendre à ton Dieu ce matin Est-ce que ma bokeh Est-ce bon est que ma bokeh ma bokeh Est-ce que Est-ce que ma bokeh Est-ce que ma bokeh Est-ce que ma ne t'a pas demandé l'argent Il t'a pas demandé ta richesse Mais il veut juste être ton offrande Des acclamations Que Dieu soit loué Il est vivant Il est ressuscité des morts qui Qui Si c'est Jésus, on acclame encore très bien Bien aimé Laisse-moi vous dire Moi je suis vraiment, réellement Dans la joie, Amen Si je suis dans la joie Je sais très bien que notre doit situé dans la joie Amen, Amen Et la servante de Dieu La maman qui va nous prêcher aujourd'hui Moi je ne suis pas vraiment Mieux placé à la présenter Amen, Amen mais avec tout honneur Avec tous les respects Que j'accorde à notre papa Je vais l'inviter C'est à lui, qu qui amen, amen. Bien, puis, lui qui va nous présenter La maman qui est venue aujourd'hui Amen, Amen Elle parle tellement bien Mais pendant que le papa s'approche Et puis je vais laisser le micro Et lui qui va nous présenter la maman pour aujourd'hui Amen il est vivant. Si ce Jésus a accamotre fort pour la gloire so de Jésus. Laisse-moi de vous présenter l'oratrice de ce matin. Je suis réellement dans la joie comme le moderateur il a dit. Aujourd'hui ce que nous sommes c'est l'œuvre de leur ministère. Et moi pour lui pour je suis comme le fils aîné pourquoi je suis dans le point de vue biologique toute la famille et de toute manière et quand moi j'arrive tout le monde il prend sa place il dit, il dit que aie. leur fils est né il est déjà arrivé alléluia allez encore plus loin je suis le fils que j'ai été autorisé. d'entrer même à la chambre que le couche. Ya tata Alléluia. Amen. même ça ne va pas. si j'ai dit quelque chose. Soki, na be o et papa, na papa et maman na, mama, ben. na, na que j'ai dit. Ce que eux ils feront. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que pour moi c'est une joie tellement immense. La pour vous présenter. Nathalie La maman qui est avec nous. Mon père spirituel. Tata Moli. Il est enseignant. La maman qui vient de nous laisser. Maman Il était enseignant. Moulakisi. Enseignante. Moulakisi. Et papa Roger qui nous a encadrés. Lui aussi lui aussi c'est un homme qui est enseignant mais le ministère de la puissance oui, des grâces, des signes, des prodiges. que Dieu m'a fait grâce j'ai hérité à cette maman est-ce que tu peux à avec des grâces exceptionnelles Et j'ai aimé Celui qui m'a formé à l'intercession Et c'est là que vous voyez Souvent quand les enfants Ils ont été émergés, J'élève j'ai eu avoir cette idée par rapport à leur ministère. Il y a un vient le il y un temps un cas spirituel il dit un pour bon, joie immense. Là, j'invite euh, maman au m'abonner ma maman, et la ça c'est juste le début mais c'est pas la fête c'est sa maison laisse moi de vous dire aujourd'hui si quand il y a ça ne va pas so, qui, qui, qui quand tu appelles à cette maman, so, ko, ka, ka, maman je dis je ne vois pas clair avec cet homme s'il m'appelle so, il dit je te retire la bible, na, botol, bible la là où j'essaierai. Jusqu'à ce qu'il Jusqu'à encore. ce qu'il doit va. Je laisse la place. C'est à la maman. maman. De nous donner ce que Dieu lui accordé a accordé sa Je sais que vous serez bénis. Amen. Yeah. Amen. Qui est Dieu? Qui est Sauveur? Acclamons pour le roi. Benez place dans le nom de Jésus Christ. Je vous dis merci. De ce que vous venez d'entendre. Ça, c'est mon fils aîné. Nyonso ce qui était en moi je ne sais pas comment est-ce que j'ai bénisse. le hum. que Dieu bénisse mon souci est que cette œuvre puisse aller dans le monde entier et ça ne se limite pas ici il est Dieu avant que je puisse parler de la part de Dieu je voulais donner un petit témoignage Les dieux que nous adorons Peut-être nous prions un dieu que nous ne connaissons pas Parce que le dieu que moi je connais ce que je ne suis, suis pas à dieu de attache-toi à lui et fais ce qu'il te dit il te bénira Les témoignages que je viens c'est sur mes enfants je pense que ceux qui connaissent si je vous dis comme Jojo c'était un fils que tout le monde pourrait dire que sa vie est finie pour lui les autres disent ça c'est un enfant de Pasteur les démons qu'on chasse voilà ça revient aux enfants de Pasteur je me suis assis, je dis, moi je suis prédicatrice. Je le dit. Si vous êtes dans le champ, moi je suis aussi dans votre chien. Comment est-ce que le diable Amen. puisse prendre mes enfants? Amen. Amen. Je me suis achenué et pluré à Dieu. Voilà même mes papas. Même si même papa dit aussi, mais lui c'est fini pour lui. J'ai dit jamais. Le Dieu ne peut pas me donner un enfant pourri. Parce que je n'ai pas de le mariage légalement. Mm. Je fais le mariage et j'ai un enfant, à qui qui enfant la Il ne peut pas être so pourri. Sans Si l'ennemi. y a Moi aussi je me suis debout. Alléluia. Hey Amen. prière. Mwana bimi. Papa jamais. Le, le, papa Mw... Moi Papa Bengani Papa l'a chassé. Papa si les, ah. les gens qui sont bato vont récupérer je commence à prier. Je commence à aller dans les, les Je, Je lui fais à à le Tous les noirs des Tous enfants. Je l'ai mis. le Dieu a écouté L'enfant est revenu à la maison. L'enfant est revenu la maison. Papa me dit bon, ça va. Papa m'a dit oui, ça va. Le col a hier <mix> on ne pas passé l'examen d'État. Avant ne veulent pas. <mix> dit non jamais. J'ai pris mon propre argent. Je pars payer les frais scolaires. <mix> Il faut qu'il fasse l'examen d'État. l'examen Oui je vais Oui maman, oui, mama, je vais le faire. Moi, vais l l a fait l'examen. Il a passé l'examen avec son petit frère. <mix> il faut pas craindre. commence à prier. Le le le On a dit ça ma que à moto. Pour na mito eteba pour les Le Moi l'examen d'état. Papa, papa mais papa me dis, toi tu gaspilles je jamais, je dis jamais, je sais le Dieu que je prie. Moi, on a passé l'examen d'état. Les résultats sont sortis. à L'enfant a eu 61%. Gloire à Dieu. L'enfant a mis à 58%. Je commence à louer Dieu. Papa ça va. Papa quand il a dit ça va. Est-ce qu'à université? Est-ce qu'il fera l'université? à Il dit oui il va étudier. déjà Le Dieu qui a fait ce signe de colonies, il va encore étudier. jamais maman, wate. L'enfant me dit jamais maman, moi je ne vais pas étudier dans ce pays. Voilà lequel Cherchez-moi un autre endroit, je vais aller étudier. Il dit, eh, Mon Dieu. Papa à Kottang a Kottang. ce que papa a accepté de faire sortir, de faire voyager cet enfant? A a baluka il a réussi au pays de chypre tango l'enfant est parti Papa a accepté de payer tous les billets L'enfant est parti L'enfant est arrivé au Chupres du Nord Au Chupres du Nord, rien est marché Il dit maman il faut que j'ai pas d'un Chupres du Sud Je dis à papa et papa lui a envoyé l'argent Il est à traverser les Chupres Je n'irai pas loin Au moment où je vous dis l'enfant Alléluia Ouais, au Seigneur. papa. Il est encore revenu au cœur de papa. Pas me le de le de Frankly, moi, je papa a repris encore la vie gloire à dieu Alléluia Amen il y a beaucoup de témoignages. Ça y a Il n'y a pas de temps pour tout. J'ai d'ailleurs qu'un accoyer banier. Même j'ai d'ailleurs mon fils qui est. Les lois en Allemagne. Aujourd'hui, il est en Allemagne. Gloire à Dieu. Christy vit. Le petit sœur me dit, c'est en fait intelligent. Comme, Comme nous nous sommes de l'autre on voit La de tous les cours. Les si là les les On a sont là-bas, ah non, non. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, gloire au Seigneur. Le professeur dit il faut qu'on puisse entrer dans cette porte. Il faut qu'elle vienne ici. Il faut, faut qu'elle vienne que qu ici. Na parce que c'est ça. Elle est là-bas au na Congo. Ce sont les conditions de pour les enfants. Il faut que cet enfant vienne. Au na na en moment où nous parlons, l'enfant est au Canada. Gloire au Seigneur. Il voilà ne faut pas se laisser. Même si y y de la maison, il ne Il ne faut pas les Il on ne peut pas nous interdire. On ne peut pas nous chasser. On ne peut pas nous ravir. Peut-être Nous sommes ces enfants. Nous sommes ces enfants. Nous sommes enfants. Nous On droit. Parce que tu es Peut-être on tu ne te connais pas. Nous allons lire la parole de Dieu. 27. Nous sommes au livre des nombres, chapitre 27. Nombre 27 Nombre chapitre 27 Verset premier Nous commençons au verset premier Nombre chapitre 27 Nous commençons au premier verset Je lis dans le nom de Jésus Christ Amen Les filles de Tselofachada Fils de Epher, Fils de Galad fils de Makir, fils de Manassé, mmh. des familles de Manassé, mmh. fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, mmh. Noah, Ogla, mmh. Milka et Tirsa. Mmh. Okay. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificataires et les airs, et devant les princes et toute l'ensemble, mmh. à l'entrée de la tente d'assignation. Mmh. Elles dirent, notre père est mort dans le désert mm -hmm. Il n'était pas au milieu de l'ensemble De ceux qui se révoltèrent Contre mm -hmm. l'éternel De mm -hmm. l'ensemble de Corée mm -hmm. Mais il est mort pour son péché mm -hmm. Et il n'avait point de fils mm. Verset 4 mm. Quand Pourquoi veux. les noms De notre père seraient-ils retranchés du milieu De sa famille mm. Parce qu'il n'avait point eu de fils mm. Donne-nous une protection. Parmi les frères de notre père. Mm -hmm. Verset 5. Mm -hmm. Moïse porta la cause devant l'éternel. Mm -hmm. mm -hmm. Continue. Verset 6. Et l'éternel dit à Moïse. Mm -hmm. Le fils de Tchélochad a raison. Mm -hmm. Tu leur donneras en un héritage une possession. Mm -hmm. Parmi le frère de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. La de Dieu. Amen. Amen. acclamons vous ce Dieu et reprenez votre place. j'ai pris je cette parole. de la femme. Je sais que nous sommes au mois des femmes. Amen Amen voilà pourquoi je me suis dit il faut qu'une maman sache bien son droit il faut qu'une personne sache bien ses droits ne pense pas que tu as perdu ne faut pas se laisser calmer. tu, tu peux, peux encore récupérer tout ce que tu as perdu dans ta vie parce, parce que tu es l'enfant de roi de roi amen So qui cause à lo, si une personne so so attentif, so yo, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Gloire à Dieu. Amen. On dit ces quatre filles. Ces filles. La loi qui a été mise, c'est la loi de Dieu c'est Dieu qui avait placé cette loi autant des enfants d'Israël les, les femmes, les filles on ne les comptait pas parmi on ne prenait pas les femmes en valeur les femmes n'étaient que rien du tout elles étaient seulement les femmes de cuisine et ces quatre filles au moment où l'air vert est décédé, Elle s'est retrouvée et dit :« Et si nous sommes assis comme ça, tout cela en possession, va nous ravir. Si on nous ravit tout cela et comme nous nous sommes dans cet état nous ne sommes pas mariés Nous n'avons pas un endroit où s'habiter la nous et donner à la famille de la que... nous connaissons bien comment que se comportent les familles de nous sommes des africains amen les enfants se disent non on ne peut pas rester calme on ne peut pas te. fermer nos bouches il faut qu'on puisse réclamer notre Dieu Malgré tout nous sommes des femmes Nous sommes les enfants de cette terre C'est lui qui est notre Père Nous avons les droits Il faut que nous si faut que nous. si c'est Dieu qui est Il faut que nous partions Il faut qu'il Il dire à ce Dieu Où est-ce que nous allons y aller Alléluia Amen cette fois ce fils est laver et il est parti chez Moïse Moïse Moïse. va dire à ton Dieu dis à ce Dieu là il est notre père c'est lui qui nous a mis au monde malgré qu'il est déjà mort il ne dit pas un un rebelle devant Dieu. Anzala est mort tombokité. Il n'était pas un rebelle. A tomboké là qui prébats sali anzamété. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. A tomboké là qui pèse un Moïse. Il ne s'est pas rebellé contre toi Moïse. A tomboké là qui pèse mon touté. Il ne s'est pas rebellé contre tout mon touté. Y a t combien de fois? On se tombe ok là bas sali anzamété. Il a rebellé combien de fois avec les serviteurs de Dieu? On <t> se balouka combien des églises? Tu as tourné combien des églises quand <t> tu es là? Parce que tu ne vois pas clair. Est-ce que vie Est-ce que ta propre vie est claire? Ça, c'est une question. Tu te rébelles, tu te révoltes. Tu dis non. Pourquoi je me suis assis comme ça? Attendez ton temps. tu n'attends pas le temps. Tu, tu veux aller vite. Oui, Et c'est celui qui élève ce Dieu. Tu viens d'écouter l'homme. Na bandi Je commence à lui appeler papa, il n'est pas encore marié. Je commence à lui appeler papa, il n'est pas encore marié. Je, Je lui dois, dire. tu sera le papa de beaucoup d'enfants. C'est moi qui est allé épouser ce moi, C'est l'enfant qui est parti. Il n'était pas rebelle. il a fallu qu'il puisse prendre. il a Dieu lui il Il a fallu Il n'est pas sorti rebelle. Gloire à Dieu. C'est pourquoi. C'est sa foi, aller dire à Moïse. papa. Notre papa, papa notre papa ne s'est pas révolté. Notre papa ne s'est pas révélé. Papa n'a si papa qui a pour ma ni... Nous, nous puissons manquer L'héritage de notre papa. Où est-ce que nous allons partir? Moïse a Moïse dit, moi je n'ai pas de problème. Moi, je monte à Dieu. Moïse est monté Moïse est monté au, Tango Moïse matin en Moïse est monté au Il part dire à Dieu. Il dit Ses enfants ont dit, Ils ont dit, Ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils il dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils dit ceci. ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. dit ceci. Très très elle elle ja Il, Il est mort dans un seul Même s'il n'a pas enfanté des garçons. Moïse, à partir de ce jour, -yo. cette loi loi. Dieu. Dieu. Long oh, long long la Longolia, la Longolia, la Longolia, la Longolia, <rire> <rires> Personne ça dire. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison Que l'air bien ça puisse les retourner. qu'est-ce qu que tu as perdu dans ta vie. peut-être les mariages. peut-être les travaux. Peut-être dans les enfants on Tu es On écoute même pas. Bah non, non. Ces enfants disent non. On ne peut pas se laisser comme ça. Il faut Il faut qu'on puisse s'élever. Il faut Il faut qu'on puisse s'élever. Il faut qu'on puisse se Il faut Il faut qu'on puisse s'élever. Alléluia. Oui, Amen. n'étaient pas des rebelles. Ils ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas Il Ils ne sont pas Ils ne sont pas il Ils il pas Moïse C'est Ils sont pas c'est toi qui es Moïse de ta famille. C'est toi. c'est toi. Yo. toi. Yo. Tu as des paroles mais zambewana. Na tongo ya perdre. tout yes. Il est Dieu. wenda la C'est Ne pleure pas. Sois Bango. Sois Bango dans le Pakilanais. Sois Bango sous Sois Bango Bango. Parce que c'est ça les lois de ce monde. J'ai dit oui. Je me suis levé. Ce n'était pas facile. Tu pries. Hein? Il, il y a des gens qui sont venus. dis cet enfant est en fait sorcier. Si might... Il de le sang là. Peut-être que ce n'est pas le rôle du sang. Le sang là. <rire> le sang là. Yes. est solo à Tout ce qui était comme odeur de la pourriture que Lazare avait, les l'a enlevé. Quand cette personne, s'est mis debout. C'est mis debout. Tango a Dan, mis debout. Pour il un salut Déjà, il y a un salut Il un salut seul. Il un salut qui a Enlève cette Il y a un là. Il Il tu ne sais pas ce que c'est moi qui ai la résurrection. C'est moi. Qui suis? Azali. Qui c'est? Qui sera? sera. Je suis. Je suis. Bobby, oui, tu es béni. Tango batouka kwa. c'est les qui ai la résolution c'est moi qui ai la résolution quand on a levé les pierres. Il s'est mis Il a dit seulement. parce que c'est lui qui est la parole. parce que c'est lui qui est la parole. Ah, c'est lui qui est la parole. Quand la parole est sortie Il dit ransa. Voilà ce matin. Je veux que la de Dieu Que tu puisses les récupérer. Que les Toi-même, tu te connais plus que moi. Dieu Dieu te connaisse. Que Dieu te celui qui a donné bon qui s'est pour et la parce a droit. Bazana a droit. qu'ils ont droit. Bazana qu'ils ont ont le droit Et toi qui l'as reçu, celui qui est le fils de, de Dieu en parole, non. Parole, parole Mais non pas, décision. Mais qui ont pris la décision. Ils ont mis la foi. Mis leur foi. Il, faut il faut que nous puissions récupérer. Il faut que tu puisses mettre ta foi. qu'il yes. yes. yes. yes. yes. Il c'est il, il ta, foi, ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. Ah. Yes. No yes, pour oui. wow. C'est nous-mêmes qui se laissent nous venons d'écouter les l'église on mais il y a ça qu'il il y a il avec combien de problèmes tu t'es rebellé contre Dieu moi quand j'étais en train d'épouser mon mari Famille Ma famille a dit Martin. Ça, c'est Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah. Ah. Toi tu es notre famille présidentielle. Tu, tu ne veux pas entrer dans la famille présidentielle? Tu, toi qui es belle comme ça, tu vas accepter cette personne. Hmm. tu me suis par derrière. Hey, Lito. Tuka. avec des fausses de et de moi quand j'ai reçu le roi ya de moi, ya hey. na moi t -t pas là-bas lui il est y. le chef de ce monde mais moi je suis ce qui est Dieu. aujourd'hui moi je suis à Balaka. Koboya, a perso avoir akufa mm. la femme Akele ah, na va. poto na voici na moana bakufa bazonga kisha sa bibembe qui yo yo yo tout la bosse, toi qui es l'entrée dans faire ça. Je suis en train de faire oh oh ça. Je suis ça. ça. la ça. de ça. de si tu as lipa, ah, ah. un... ah, il viendra te ramasser là. Il vient de te ramasser là. là. Parce que lui n'est pas sorti rébelle. Il n'est pas sorti rébelle. Bénédiction la bénédiction est en lui. La parole est lui. de Dieu est en lui. L'esprit de Dieu est en lui. Tout ce est en lui. Et la pour Et dit, Plire. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Vous pouvez Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Zabana, Amen. Amen. Bible La Bible me dit et, bon et toi. Il est Il n'est pas sorti. Rebel. Il n'est pas sorti rebelle. Ça na Il si nous dans le livre de, de tomoko, job, dans chapitre job. Job, job. Chapitre 2 Il nous dit ceci. Satan, a job. Satan est allé demander Job. Pourquoi tu es en train de crier? On regarde je regarde seulement. pour mon c'est parce que tu l'as béni c'est parce que tu l'as béni c'est parce que tu l'as donné mais il tu combien de fois tu as injurié Dieu je suis venu laisser dans le monde tes paroles je suis venu les laisser sous le soleil Dieu n'abandonne jamais Jésus Christ alors bien attendez je suis venu les laisser sous le soleil il dit même si je perds je les serai je les garderai il faut de récupérer il faut récupérer pour aller récupérer ce matin il faut puisse récupérer que tu puisses atteindre tout ce que tu as perdu gloire Dieu Je dit à, à Satan, Satan. Je, dis, je, te je sais qu'il est mon frère. Il est est mon fils Il marche à est à l'intégrité intégré. un homme intègre Il ne mon homme les Il est Il Il a tout bi c'est bien bo bo job. Tout les richesses des Job, job. même détruit le corps de Job le kinaye, baby Comme tu l'avais dit Touche à tout Mais pas son esprit Ko simba touche pas son esprit. Ko simba touche pas touche esprit. Ko simba hey touche pas son esprit. Simba Molimunaï, Touche pas il a tout a il a tout fait. il a tout fait. Laquelle Senti. Oui, oui. yes. Oh, il y a quelqu'un qui renouvelle tout. Oui, c'est lui qui avait enlevé l'odeur de la Il est vivant. Dans le satan, alors, Quand le Satan parle, je dis, stop. Tant le temps que je t'ai laissé, c'est arrivé. Et les amis de Job sont... Oui, Satan a Il est où, Il est, où Il est Il est les habits. Il est sur les habits. Il est sur les Ou Il est sur les habits. Il Alléluia. Je suis un homme qui est Il Je suis un homme mon cœur. Je suis Je suis un de Je suis un de il n'a pas cédé oh, en dieu, ah, dieu tu vois qu'est-ce que je t'avais dit Job est un homme intègre il est l'homme de la justice c'est coyo les artificiel c'est original moi je vais lui remettre maintenant l'originalité Gloire à oh, dieu c'est oh, original. C'est ce oh, tu sais que tu veux oh, tu sais que tu côté ce tu sais que tu faire. tu C'est sais C'est que tu, te. Te. tu sais que tu faire sur lui. Parce que C'est Laïpena Simbina. Laïpena Zakatina. Un enfant qui était sorcier. C'était une fille, des jeunes filles de 12 à 13 ans. On nous a dit que un sorcier. J'ai regardé mon fils. Boussamba Boussamba Boussamba Boussamba Boussamba Boussamba Boussamba. Il a dit papa, tu sais que notre Dieu enlève cette On avait mis une maison permanente. On a amené cet enfant. Si là, que là, va marcher comme s'il y a des courants. Wow. Les autres têtes le rôle. On le On a mis dans les oreilles. Il faut des ma ailes. a déjà il, il, il, il, il, il a déjà mangé un homme. Comment est-ce qu'on va couper ses ailes bah, oh, bah, yes. Ceux qui sont à Jésus. Ceux qui l'ont reçu comme Seigneur au Sauveur. Que vous le saint de ce casque vous de de vous de ce vous de vous de ce vous de vous de ce vous de ce vous de ce de de vous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 mais c'est cela qu'il voit dans la nuit que le touer. Maloba ça que Paul dit. salio yo. qui étaient là, ils étaient là, ils que L'enfant là. L'enfant là. mis là. L'enfant là. L'enfant Le sang de San Christo. Le des équipes. L'enfant là. L'enfant là. L'enfant là. L'enfant là. L'enfant là. L'enfant L'enfant là. L'enfant là. L'enfant Yo yo mona perdu. A vu comme tu as Mais Jésus-Christ est Mais Jésus Christ Christ. A Il était es venu pour restituer il venu pour, il venu pour, il venu pour On nous a dit, nous a dit. Je à Il rien du tout. <mère> J'ai pris l'honneur, tu as pris l'honneur. Et pas il y a Satan. Alors, qu'est-ce que j'étais avec toi? Alors, stop. stop, je vais lui rester. Pour ce qu'il avait perdu. Pour ce qu'il avait perdu. Tout qui était perdu. Pour ce qui était perdu. Pour de qu ce qui ce qui perdu. ce qui avait perdu. ce qui était perdu. qui qui avait perdu. <'in> <'in> Tout. Même ceux qui étaient morts, ils Il étaient sept, ils étaient 7, 7. 7. Il 7. 7. Alléluia. Il a tout restitué ses biens. Tous ses biens étaient restitués. ces biens étaient restitués. Tous ces Tout nous Tous nous voulons on règle, mon mm. e loi. mon On c'est mon m'en mon mon mon Wow. Wow. Je viens aussi nayo. Je viens à lever à La, la, la loi On a mis. La la famille, la famille, la On sait, la famille, la famille, la le Tout ce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu Aïe Kolongo là. Il vient enlever. Aïe Kolongo là. Il vient enlever. Mais à cela... Ba ba koubanga, qui marcheront dans la e parole Qui l'obéira. et qui ont donné le tôt, tout Malgré ma tout ce qui était fait. tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout qui tout tout tout tout tout un tout tu es tout tout tout tout tout tout tout c'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui a pris. Et c'est lui qui va donner. Mon temps est arrivé. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie Les commerces ne marchaient plus. Mes enfants ne se marient pas. Oh, oh, Toi-même, tu l'as injurié. Quand tu les injuriés là? La Bible me dit. Tous Tout ceux qui injurent là, Satan. Ils accomplissent leur Satan c'est le diable là qui est. Là. Kanda. La personne réfugié. Personne qui se mêle. Personne qui est injuste. Toi, tu es injuste. Toi, tu es injuste. Toi, tu es tu es injuste. tu Toi, tu es injuste. Toi, tu es tu tu pas Peut-être la droite où tu choisis, c'est la mort qui est là. C'est là où il y a les qu là, parce que bah, si tu, tu choisis. Mais ce matin, qui tu as choisi Ces enfants ne sont pas allés dans des fétiches. Pourquoi ne sont pas montrés dans les fétiches Ils sont condamnés à la famille de la peur. Non, ils sont de façon à la famille peur. Non, non, non, non, non. Ce ils sont partis dans la justice. C'est Dieu. Pour avait, avait mis cette loi Mais C'est Dieu là. a ne peut a mis. Enlever. a c'est celui qui allait. Il va aller chez Dieu. C'est lui-même qui peut témoigner les Tata les chers, na t es. T es. pas ton père. Non, kona yot. pas ton nom, Ko pas ton pépé. famille à a yoté, pas de maman na Eh, il magicien, pas de magicien. Il est le roi, des rois, le des Seigneur de, de Seigneur. Son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Je, je, si. je oh, il est le roi, il est le roi, et le roi, et le roi le Seigneur, ce est, est so le Seigneur, Seigneur, je te bénis Je te loue parce que tu es le roi Tu es venu pour enlever Tout le cidre, le cidre qui est dans les pieds. Tout ce qui était lié dans le mains Tu es enlevé Tu es Tu nous sommes la maquille. tous de la la Nous sommes la Nous sommes la la Nous la Nous la Nous la que ça puisse retourner, bon Oh yes, yes. À Même la beauté de tes enfants. Wow. Wow. Tout ce qui a été pris. Na tongo ce matin. Na tongo ce matin. Na tongo ce, matin. Na tongo ce matin. Leur beauté que ça puisse restituer. Tous ces enfants qui étaient partis. merci. Tout oh ce tu sais, que tu m'avais donné, je l'ai donné. Oui. Tu que tu puisses bénir ces tu la place à tous ceux qui a écouté. ce qui a Je été assis, il a, a battu battu Il prière. dire que la vie. Il va s'approche la vie. Il comme un parce que tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais perdu, que perdu, tout ce que tu avais perdu, tout ce que que tu avais perdu, tout ce tu avais perdu, tout ce tu avais perdu, tout travail. Oh tu oh perdu, tout ce que perdu, tout ce perdu, tout ce que perdu, tout avec la la le seigneur il parle avec la cause qu'est ce que tu as perdu qu'est ce que toi vous avez perdu dans ta vie dans votre travail dans votre foyer dans tes affaires de quoi tu as perdu bungisaki, dans ta vie entière qu'est ce que, ce <tousse> que tu as perdu ni ni yo et le seigneur Bekolo. celui qui connaît oh, yeah, yeah, yeah. et celui qui a envoyé sa servante yeah, yeah. pour nous interpeller <tousse> regarde toi même <tousse> regardez dans ta vie <tousse> Regardez dans ta vision. Regardez dans tes affaires. Qu'est-ce que tu as perdu? perdu. Ce matin <SCHE> il veut alors que tu récupères mais il faut que <Marief> tu comprennes les cinq filles ils debout mais ils sont allés voir allez dire à Dieu est-ce que tu peux parler à moi est-ce que tu peux parler un moi de lui dire c'est que moi j'ai perdu Voici mon problème. Je ne de de sa parole. et il est je suis le plus grand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 Azzumisaka, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, l'homme, à Attends, te que je suis Je te dis, je suis que Je Je suis Je te Je Je te avec Je Asi s i s y la journée de la a s i de a la la a la le vous ne suivez partout dans le monde. Dieu nous a parlé. Il dit, il est capable de récupérer. Il dit, à cause de toi, la loi qui était établie. Aujourd'hui, il ce est qui est impossible. Tombe maintenant au nom de la La possibilité toi qui écoute à est-ce que toi tu as perdu dans le nom de Jésus qui Je pas ce que tu pas que tu que tu as le pas que tu ne tu ne tu tu la réponse de nom la Jésus Alléluia. Le Dieu qui a rétabli Jean, Il est toujours présent. À chaque heure. Maintenant, Il veut te rétabli. il est le Dieu qui récupère Et il fait la multiplication. la nom de la Yo, joni Alléluia. Alléluia. la la Maman Simba, c'est que Dieu la la de la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 Je ne famille. la ne sais pas Je pas de famille. Je ne pas la pas Je pas Alléluia Seigneur nous te disons merci pour ta parole et nous croyons Seigneur, tu ne parles rien en vain fait. et tu es derrière ta parole pour accomplir. Nous croyons ce que nous avons perdu on l'a récupéré et nous verrons s'accomplir À ta parole et oui et Amen. Et ça est, on on nous ta Amen. Amen. bien aimé dans le Seigneur, il faut bénéficier de la grâce de cette servante. Nous croyons que aujourd'hui, avec lui il y aura des camps. Et des amis qu'il On doit Nous sommes toujours avec lui Et je sais qu'on doit entrer dans la prière Pour que le Seigneur qui libère ce que Dieu, Dieu lui a donné Je le connais Très bien Et sa grâce Je veux que vous profitiez profiter de cela Et Dieu nous bénira Que Dieu vous bénisse que nous bénisse, nous acclamons tout en regagnant nos places et tu inclines ta tête à la prière tu vas prier à Dieu pour notre maman par rapport à ce qu'il vient de dégager ce matin cette onction l'onction a été